Alors cette exposition, c'est une exposition sur le selfie, qui a la particularité d'être une expo qui ne montre que des selfies. Donc ce n'est pas une exposition qui va montrer les gens en train de faire des selfies, mais toutes les photos sont des selfies, soit d'amateurs, soit comme pour cette série-là, d'artistes euh, ou de professionnels. J'ai travaillé pendant un peu plus de 6 mois de recherche, évidemment énormément sur et j'ai engrangé, engrangé comme ça une multitude d'images parce que c'est aujourd'hui la plus grosse production d'images, c'est le selfie chaque jour il y a des millions de selfies qui sont réalisés et l'exposition se compose en 22 chapitres de types de selfies j'ai fait en sorte d'avoir des selfies issus de différents pays mais comme beaucoup de recherches fonctionnent à partir de mots clés notamment de hashtags il m'a été difficile d'aller dans des pays qui avaient une autre écriture par exemple la Chine, une grosse production d'images qui n'a d'une part pas les mêmes réseaux sociaux et pas la même écriture. Il dans l'exposition, vous avez sa fille qui vient d'un peu plus de monde.